Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vais vous parler de ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Cette démarche de la santé qui devrait être obligatoire pour ralentir notamment le vieillissement sous tous ses aspects, mais surtout au niveau physique. Mais qui, force est de le constater, fait l'objet chaque jour d'un mépris hautain de la part de nombreux praticiens car la prévention est beaucoup moins glorieuse que de belles opérations. Je tiens à souligner pour celles et ceux qui ne sont pas informés, euh, ou qui en douteraient, que l'arthrose vertébrale évoluée, c'est-à-dire au stade 4, avec pincement et ostéopite importante, quel que soit le niveau, cervical, dorsal, lombaire, peuvent bénéficier de soins de prévention tertiaire. La prévention tertiaire vous permet non de guérir l'arthrose ou la scoliose, mais, et c'est à mon sens le point capital, de freiner leur aggravation et de retarder, et dans les meilleurs cas, de stopper l'évolution vers le blocage complet, qui est inutile autrement, et aux conséquences extrêmement graves, neurologiques notamment, lorsqu'un air est compressé par une volumineuse protrusion ou une hernie discale, ou pire encore, un rétrécissement du canal vertébrale compressant la moelle Tout le programme, toutes les techniques naturelles que vous pouvez employer par vous-même, en synergie, en complément des soins de votre praticien, ne peuvent s'apprendre qu'en vous informant et en apprenant les bases de la santé naturelle. Ensuite, vous pourrez utiliser les bonnes pratiques d'autogestion de votre santé, en vous impliquant complètement pour le maintien d'une santé durable et gagner des mois ou des années de vie en pleine autonomie. Je reprends toujours l'exemple de ma regrette Mère Hélène qui a suivi mon programme jusqu'à 103 ans et qui l'exécutait avec assiduité et plaisir sans manquer un seul jour. Ce programme, je le pratique moi-même avec assiduité, ce qui me permet d'être toujours performant et en paix avec mon corps, malgré une arthrose lombaire et cervicale évoluée, d'origine multi traumatique je vous l'explique ça dans ma conférence, mais que j'ai parfaitement réussi à maîtriser. Pour conclure, en cas d'arthrose évoluée, avec ou sans scoliose, à partir de 45 ans, il est indispensable de se prendre en charge sérieusement, même si l'arthrose est déjà au stade 4. Sachez qu'il y a souvent quelque chose à améliorer et que cette petite amélioration, notamment posturale, va avoir de grands effets sur l'ensemble de votre corps. En cas d'arthrose évolue de scoliose, il faut donc impérativement, 1, se faire suivre périodiquement par un ostéopathe posturologue, selon l'écart de 3 à 6 fois par an. Ensuite, eh bien, pratiquer un entretien personnel, donc selon la méthode en 12 temps que je développe dans mon livre du dos et que je dispense dans toutes mes formations. Si cette petite vidéo vous a motivé, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessus ou en fin de vidéo ou encore dans la description. Pour visionner ma dernière webconférence consacrée à l'arthrose et à ses soins naturels et au programme de formation rapide sur l'arthrose la, cervicale et ses conséquences, donc dépistage et soins naturels, soins d'entretien, de comment diminuer, voire faire disparaître les douleurs, c'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui veulent prendre leur santé en main. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, qui encore une fois, certains vont dire, oui, parle, pour, mais je ne parle pas pour moi, je parle pour vous, je parle pour l'intérêt général. Donc tout ce que je dis, ce sont des choses que je dis à mes patients tous les jours. Et vous voyez, hier, j'ai vu une personne de 88 ans, que je soigne depuis 40 ans, on va dire, et qui était tombée et donc qui avait très mal dans, dans le bas du dos et qui en fait s'est rebloqué au niveau d'une zone qu'elle avait euh, fracturée il y a 20 ans. Donc je la suis depuis 20 ans, elle vient me voir 3-4 fois par an, euh, dès qu'elle a une petite douleur. Et en fait, que se passe-t-il Eh bien, cette zone est plus fragile que le reste et elle se bloque. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, c'est très simple. Lorsqu'elle vient me voir, je décoapte, je dé... Débloque, dégrippe l'articulation qui lui fait mal parce qu'en en fait, cette articulation appuie sur les nerfs nociceptifs de son articulaire postérieur du fait qu'elle a une fracture et que le disque est pincé. Voilà. Donc vous voyez, 88 ans, j'en ai d'autres qui ont plus de 90 ans, ce n'est pas un problème, simplement il y a des techniques spéciales pour nous praticiens, et les, par contre, au niveau des exercices, le programme est le même à quelques variants de près, c'est-à-dire que dans tous les cas, eh bien, il ne faut pas forcer, il ne faut pas se faire mal, il ne faut pas se fatiguer, il ne faut pas prendre du risque, et là, tout va pour le mieux. Voilà, si cette petite vidéo vous a plu, merci de mettre j'aime euh, si vous n'êtes pas abonné, ben abonnez-vous, hein, ça vous permettra de recevoir en priorité mes nouvelles vidéos. Euh, J'en fais à peu près une ou deux par semaine, euh, selon euh, mes disponibilités, mon inspiration, et surtout les commentaires que vous m'envoyez. Donc si vous avez des, des suggestions à me faire, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous en remercie par avance, et puis ben, je vous dis à bientôt, soit pour ma formation, J'espère vous compter parmi mes élèves prochainement, et ce qui nous permettra de communiquer parce que je rappelle encore une fois que je ne donne pas de conseils sur Internet euh, au, au grand public, si vous voulez. Je ne peux avoir des contacts qu'avec mes élèves, les personnes, mes patients ou mes élèves. Voilà, à très bientôt et portez-vous bien.